Mais P de drain de zote, ma gagne hey. Et les Dalmatiques et les Dalmatiques vont avoir ma haine, pas les Urions ne sarbureu, Mais lardinta. tu oh, oh. -ben as! Oh, tu as la bonne donne de verre? Des verres corcassia, l'un de ma rastelle en train de se de vie. Ma, une sabatek. Mm. Je tue une drague rahevatisbir. Mm. Hein, une tamimur à mm. avec le euh, Kendrill oh. que tu as vu master quest c'est les réseaux qui ont mis les choses Mais à bout de 10 à la rue de Rou. Morse. Qu'est-ce que tu as raison Morse. Mais à garde à Vicherze. Mais à garde à Dudze. À nous dire, Dilaborinthe. À Pauras in Ive. Mais quand on a gagné Ive, à Madeleusus sous Spen. À nous dire, ils ont mené à rendez Comprenez la À chaud, à class. Ma des de Zistren, d'y voir, mais non, je Eh, hey, j'ai même besoin trous de l'enchaîne. Popopo pop, po. Meurs largez, Zoyayo. So, Oui, là, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Je suis un peu de des Pour les enfants, les et Je euh, suis de startup. Je suis un peu de un peu de de de de de truc et chez ah, vous telle sorte caro 10 de mes lettres à caméraille monsieur aviez le petit mango il peut conner à garçoué j'avais été heu il y a et il risque de que Je me Ah! Il dit je Tu veux Mais Non, tu veux Ah non, mais... Ah la haine n'a ni dents ni Ah mais... Ah mais... que voitures de la Ah mais... ça je ne peut faire ce quoi Mais, Gavidine, vous avez un programme d'Ibistrians hein, pour nous en C'est une très artésorante. C'est bon. un pistri. -e un de a -e -a -e -a -a -a un dévise pistri. un pistri. y a un un pistri. Il y un ah non ah, bah ya yeah. Auguste <tains> Je crois que c'est fou ce qu'il y aura en martin, Ewen, Petrazo. Garzé Zaron. Mais paracta. Oh. Mon opa est très médié, on a baisé également un... On songe un autre drôle, hein. À moins que Gouélet et au on a ouvert un end. Qu'est-ce qu'on Un token drôche dans ton parle bien. Mais les déwahadites divines. Ah bah hein. Ah. Des maths, monsieur Reddeon. Des maths à haute rousse, ben. Ah bah y'a. Yeah. <cười> <cười> Sur Owen, oh. des a des une mousse mm. yeah, bah, eh. Vite, bé en de et roudou et Ah, pas, Caro Dureuil, épousant, d'arba dans une monde, me t'a qu'pène d'achange, mais d'rasade, pas Caro Caro